Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer euh, la somme des nombres de 1 à n euh, de manière itérative. Alors, ouais, pour commencer, donc, euh, par exemple, euh, bah, si on cherche à calculer la somme de, de 1 à 4, voilà, 1, 2, 3, 4, ça nous donne 10. De 50, je vous laisse le faire de tête, ça nous donne 1275. Alors pour calculer de manière itérative, l'idée c'est qu'on voilà, a une variable dans laquelle on va accumuler des valeurs, on va l'appeler S comme somme, à vaut 0 au début, et peu à peu, on, quand on va ajouter 1, 2, 3, 4, on va retenir la valeur de, de cette somme. Donc à chaque fois on va faire ce calcul là, hein, euh, la nouvelle somme S, elle est égale à la valeur de l'ancienne somme plus I. Donc au début on a 0, la somme vaut 0, on rajoute 1 à vaut 1. Après, la somme à vaut 1, on rajoute 2 à vaut 3. Et ainsi de suite jusqu'à trouver notre... Donc on va avoir ce, ce pattern-là qu'on va retrouver dans notre boucle. Alors comment on veut faire ça avec une fonction euh, Donc le calcul de la somme, il se fait ici, ça va être de manière itérative. En entrée, cette fonction, il va falloir lui donner euh, un nombre entier, donc int. Et en sortie, on va obtenir notre résultat qui sera également un nombre int, notre, notre somme. Alors on y va, on va avec CodeBlocks pour euh, faire ça, on va créer un nouveau projet. Ce projet, console application, c'est du C, on va l'appeler iteratif, pour euh, itératif. <rire> ok, donc après on va dans le source, dans le main, voilà, on agrandit un peu. Donc là l'idée c'est de euh, on va demander euh, un nombre. Voilà, ça c'est le nombre dont on va chercher à calculer la somme. Donc on va dire voilà, on veut un nombre. Voilà, après il faut qu'on récupère la valeur de ce nombre. Donc voilà. OK et ensuite, il va falloir qu'on euh, fasse euh, le calcul de la somme. Alors, notre somme, on a dit que le prototype, c'était, voilà, le résultat, c'est un int, et on lui donne un int en euh, paramètre, donc, voilà, donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir printf de somme égale pour d donc, notre, euh, notre résultat, et euh, notre résultat, donc, notre paramètre, ici, c'est n, donc on lui donne la valeur n et on affiche le résultat. Donc maintenant qu'on a, on a fait notre main, on va, on va, faire le, on va définir le contenu de notre fonction euh, itérative pour faire ce calcul. Alors on ne va pas l'appeler n pour ne pas se mélanger les, les pinceaux, on pourrait, hein, on va l'appeler nb. On va dire que voilà, notre fonction euh, itérative reçoit euh, une valeur euh, qui s'appelle nb. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se donne un compteur, qu'on a appelé i, et on dit que ce compteur, bah, voilà, il va varier de... Donc, on va le faire varier de 1... Alors, attendez. Voilà. De 1 jusqu'à... Tant qu'il est inférieur ou égal à nb, et on le fait augmenter de 1 à chaque tour. Donc, i++. Alors, après, il faut que notre, notre, euh, notre résultat, qu'on va retourner, il faut qu'on... Donc on le stocke dans une variable, on va par exemple, on a dit s tout à l'heure, somme ou résu comme on veut, j'hésite, allez, s égale 0, je me lance, c'est ce qu'on retournera à la fin, cette valeur de, de return s, voilà, et euh, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à chaque fois Il faut dire que somme est égal à s plus la valeur de i. Voilà, donc là, on va... Euh, compiler notre programme pour voir que tout va bien donc voilà tout est ok et on va faire un premier lancement de notre programme pour voir si tout fonctionne bien, donc voilà on va lui donner 4, il nous donne 10 super c'est bon le résultat, on va refaire un deuxième lancement, un deuxième test on va lui donner on avait dit 50 et ça nous donne 1275 donc euh, voilà, alors après on peut toujours optimiser le code, hein, mais là c'est pas trop l'idée, c'était de comprendre que euh, on peut obtenir ce, ce, ce résultat de manière euh, itérative. Donc on a réussi à faire notre calcul de somme, à trouver euh, nos deux valeurs test, et euh, en utilisant, euh, en faisant ça de manière euh, itérative. Donc sur ce, euh, comme on est arrivé euh, au bout de notre mission, bah, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.